Pour moi, le cirque, ça peut être un peu tout. Par exemple, ça peut être de l'équilibre, ça peut être euh, de la jonglerie, ça peut être de la percussion, ça peut être des animaux. Le cirque, ça peut être tout. C'est un peu plus en cloche. Un, deux, trois. Super. On peut faire deux fois Comme vous voulez. Quand on vient ici, ben, on apprend à connaître de nouveaux gens. Et euh, aussi, quand euh, par exemple, je fais du câble. Euh, on apprend, par exemple, à plus se concentrer sur une seule chose que par rapport à d'autres, euh, d'autres, d'autres euh, matériels. C'est Ok, ça va. Après, vous vous relevez, vous prenez vos baguettes et vous saluez. Ok. Donc, moi, le cirque, c'est un outil au service d'un travail social euh, pour euh, favoriser le développement des enfants euh, individuels, collectifs. Le but pour nous, c'est pas qu'ils arrivent à jongler à trois balles, c'est qu'ils arrivent à communiquer avec les autres, euh, à éprouver beaucoup de plaisir, à échanger, à donner leurs idées, euh, à s'exprimer, euh, voilà. C'est à peu près c'est tout ça. Alors, qu qu'est-ce qu que toi tu fais dans ton mouvement Tu lances ouais, et, et, et, et regarde, regarde bien ce que tu fais. Tu envoies par là-bas. Voilà. Et s'il fait comme ça, tu fais quoi D'accord. S'il fait comme ça, ok. Donc on a des ateliers pour enfants, pour ados, pour adultes. Il euh, y a des ateliers jonglerie, monocycle, euh, jeu d'acteurs, équilibre. Euh, on a de la capoeira aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment mixte, tout public et toute discipline.